Le 5 juillet, à l'issue de son assemblée générale, le CETIP fêtait ses 30 ans l'occasion de se poser la question, y a-t-il encore une place pour le « nous » Près de 300 personnes, experts, partenaires et administrateurs, étaient venus pour débattre de la place du collectif dans un monde individualiste et morcelé. Les employeurs se rendent bien compte de l'avantage qui a négocié dans l'entreprise des avantages pour leurs salariés. C'est une monnaie d'échange en particulier quand vous avez des taux de croissance faibles et que vous ne pouvez pas leur donner beaucoup de salaire. C'est bien ce qui s'est passé depuis 1973 et qui explique le développement de la prévoyance et par là même la naissance du CEDIC quelques années plus tard. Le paritarisme permet aux partenaires sociaux d'organiser le marché du travail, de créer des institutions de protection sociale, de prévoyance, de formation, et tout ceci se fait dans une optique de gestion directe hors de la présence de l'État, Ces institutions doivent être économiquement viables et la question de la viabilité est importante mais elles sont économiquement fiables parce qu'elles installent dans la durée des systèmes de protection sociale qui reposent sur la notion de solidarité. Aujourd'hui il y a de la défiance dans toutes les strates de la société française. Ce dont on a besoin c'est d'un système qui bascule justement dans la confiance entre toutes les parties prenantes parce que c'est lorsque il y a de la confiance que on signe des accords qui sont mutuellement avantageux et donc la confiance, elle est aussi une garantie d'autonomie des partenaires sociaux vis-à-vis -vis de l'État qui prend beaucoup de place en France. Les nouvelles technologies interrogent les systèmes traditionnels du collectif. Pour en discuter, le CETIP a invité des acteurs et penseurs du numérique à s'interroger sur les nouveaux modèles du « nous » pour recréer de la solidarité et de la confiance. On est dans une société dans laquelle les inégalités montent. On est dans une société qui est plus ouverte que par le passé. Donc, effectivement, le cadre qu'on avait autrefois, la solidarité nationale, ce qui, ce qui a régi en fait effectivement les, les instances collectives, ce qui a structuré tout notre, tout notre vivre ensemble au cours des, des siècles précédents, est un petit peu en train de se déliter, en train de changer. Il faut pouvoir innover. Il faut créer de, de nouvelles manières de vivre en société, des nouvelles manières de euh... D'être solidaires les uns avec les autres. Le collectif euh, aura de plus en plus de place avec la recréation d'une forme de confiance entre les individus. Internet est la structuration du peer-to-peer, -peer, du père à pair et d'une certaine manière, en fait, permet de passer à une toute autre échelle et euh, de mondialiser et de fluidifier euh, une solidarité, ou en tout cas des interconnexions, de manière plus euh, généralisée. Pour ces 30 ans, le CETIP a également souhaité donner la parole à de jeunes salariés d'institutions de prévoyance sur le devenir du collectif et de la protection sociale. L'avenir, ce sont eux. Ce sont ces jeunes gens, au début de leur vie professionnelle, au début de leur vie d'adulte, qui vont progressivement définir les contours de la protection sociale de demain. On est euh, plein d'enthousiasme, on a peut-être un, euh, un petit côté naïf mais ça n'empêche que ça nous pousse à innover et ça nous pousse à essayer de faire un petit peu bouger les, bouger les choses, casser les codes, redonner à l'humain euh, le cœur de l que ce soit le cœur de l'entreprise et euh, que ce soit l'humain euh, mais également euh, dans nos rapports on va dire euh, hiérarchiques parce que finalement aujourd'hui euh, on a beau parler d'une entreprise sans hiérarchie, la réalité c'est que la hiérarchie existe encore bel et bien. Bref, nous devons nous adapter comme nous l'avons toujours fait. En nous appuyant sur nos valeurs, que sont la solidarité, la non-lucrativité, la promotion du dialogue et l'efficacité.